Ok, et eh bien, euh, bonsoir, euh, bonsoir à toutes et à tous. Euh, bienvenue à ce webinaire de la plateforme maladies rares euh, Clémara. Euh, nous devons être à la cinquième ou sixième euh, petite conférence euh, de, dans ce format-là qui permet sur un temps court d'aborder les problèmes euh, transdisciplinaires qui sont communs à, euh, aux, différentes, euh, aux, aux différentes maladies rares. Le webinaire qu'on va démarrer là tout de suite euh, porte sur euh, l'intrication enfin, la, des manifestations neuropsychiatriques, euh, des maladies rares euh, du métabolisme et, héréditaire. Euh, et nous avons euh, ré, euh, rassemblé les meilleurs experts de la maison euh, pour vous en parler. Vous verrez qu'ils sont euh, multidisciplinaires puisqu'on aura euh, le docteur Doblar qui est donc un pédiatre et qui euh, pilote le centre de référence des maladies rares du métabolisme de l'enfant et de l'adulte, euh, nous rejoindra, aller dans le métro, le docteur valérie Canva, qui est euh, hépatologue et euh, qui est dans le centre de compétences des maladies de Wilson euh, à, à l'hôpital Uriers. Et puis, la, la troisième euh, présentation euh, à deux voix sera faite sur les manifestations neuropsychiatriques révélatrices euh, des maladies métaboliques. Beaucoup de ces maladies peuvent se révéler, vous l'apprendrez, par des manifestations très atypiques qui vont... Euh, participer à l'errance quelquefois du diagnostic puisqu'on part sur d'autres euh, diagnostics ou d'autres explorations et vous verrez comment euh, s'y retrouver et en pratique, comment on, on peut le faire. Et donc nous avons une, une neuropédiatre, le, le professeur Caroline Moreau euh, qui est aussi centre de compétences à Maladie de Wilson et puis le docteur Ali Ahmad euh, qui est psychiatre. Donc vous voyez un hépatologue, un pédiatre, un neurologue et un psychiatre. On aura bien le tour. Euh, de la question, la, la formule, c'est donc d'enchaîner euh, trois présentations courtes de 20 minutes et de vous laisser des 20 minutes de questions générales euh, qui peuvent être posées directement par le chat ou euh, aussi, évidemment, en, en levant le doigt, on va essayer de suivre ça euh, par, euh, en direct. C'est quelquefois plus vivant de les poser en direct. Et nous organisons cette, euh, cette manifestation et ce webinaire avec le soutien du laboratoire Orphalan, que je remercie euh, de euh, son soutien à cette euh, activité de notre plateforme. Voilà. Donc on peut peut-être sans plus tarder euh, deux minutes, c'est pas mal. Hein euh, on peut peut-être commencer euh, par Brice euh, sur du coup euh, les maladies métaboliques. Donc on va partager l'écran. Dites-nous s'il y a le, la moindre difficulté euh, pour les voir. Marie-Laure nous assiste et je la remercie aussi de son investissement dans ce projet. Est-ce que tout le monde voit bien la présentation Un petit oui, une petite main, quelque chose qui nous permette d'être sûr que tout le monde voit bien. Monsieur Boval qui a son micro ouvert, vous pouvez nous dire si vous voyez bien le diaporama. Alors, vous m'entendez Je sais pas, j'ai peut-être entendu tout ça pour ah, voilà. Oui, on va bien. Voilà. Parfait. Allez, c'est parti. Vas-y. Merci beaucoup, Driss. En plus, c'est Farid qui a réagi. Bonjour à toutes et tous. Merci, Frédéric, pour l'invitation. Merci après Prémarine de nous donner l'occasion. Bon, oui, okay. Donc, euh, merci encore. Euh, donc, euh, je coordonne le centre de référence. On m'a demandé de parler en fait, des manifestations psychiatriques et neurocognitives dans euh, les maladies héréditaires du métabolisme. Euh, effectivement, c'est bien décrit qu'ils existent. Pour cette présentation, je me suis euh, basé essentiellement sur deux euh, articles, parmi d'autres, mais euh, voilà. Il y a un premier article qui est apparu en 2020 sur une cohorte euh, lilloise avec euh, la collab collaboration avec euh, l'équipe de Renaud Jardry, qui est professeur en pédopsychiatrie. Euh, et il y a un deuxième papier, et, et donc essentiellement sur l'enfant, deuxième papier euh, plutôt côté adulte euh, qui a été fait par l'équipe de Frédéric Segel, qui est à la base un métabolicien aussi, avec Caroline Demélie, qui est euh, psychiatre. Donc, en gros, euh, le papier de François Metzkande avec donc, euh, Renaud Gernery a pris une cohorte euh, de 62 patients qui au centre de référence des maladies euh, héréditaires du métabolisme de Lille. En fait, ils étaient intéressés par une thèse de médecine par Muriel Hister, qui avait pris l'accord des patients de Lille avec toute présentation psychiatrique tout le long. Donc, ils ont repris ces patients-là et on a essayé de l'aborder avec une approche translationnelle, c'est-à-dire qu'on voilà, va voir les signes cliniques et puis les signes euh, psychiatriques et, euh, afin d'essayer de comprendre, de comprendre mieux le spectre euh, complet du phénotype de maladies métalliques. Après, euh, le but étant aussi euh, d'essayer de, euh, de donner des astuces euh, des, des médecins de première ligne qui voient des patients ou des, des enfants euh, avec des troubles psychiatriques euh, avant, afin de mieux orienter dans le diagnostic différentiel. Et ce papier euh, était également euh, au but d'essayer de, de détecter aussi précoce les maladies mécaniques que possible parce que il y a, euh, comme vous allez voir, dans la maladie de Wilson, il y a quand même des traitements qui peuvent être possiblement euh, salvateurs. Et c'est toujours mieux de les détecter le plus précoce possible. L'équipe de pédopsychiatrie a euh, utilisé deux méthodes que moi je ne connaissais absolument pas. Et donc c'est euh, le code DSM5, donc Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders Classification, qui a permis de euh, dépister trois clusters psychiatriques. Et euh, il y avait euh, le côté neurocognitif et on a euh, permis... Euh, qui nous a permis de définir deux euh, tosters neurocognitifs. Tout ça, c'était euh, le lien entre euh, l'âge du diagnostic et l'âge moyen euh, d'apparition de signes psychiatriques. Donc, quels sont les signes avant l'âge du diagnostic, lors du, de, du diagnostic ou après. Et donc, euh, voilà les patients, mais ça, je peux aller vite. Donc, c'est tous ces patients qui ont été diagnostiqués entre euh, 1994 et 2010. Donc, vous voyez, il y a des cycles de UV, des hyperamonymes au NACS, le Wilson, euh, homocystémerie. Bon, je ne vais pas tous les citer. Vous voyez euh, le nombre de patients dans cette petite cohorte et vous voyez le euh, pourcentage de, euh, des euh, symptômes psychiatriques euh, dans cette cohorte. Bien sûr, euh, cette étude a ses limites, tout d'abord par la petite cohorte, mais aussi par le fait que c'est tout le au niveau euh, héréditaire, c'est-à-dire c'est autosomique récessif, autosomique dominant, et ça peut être également lié à l'X comme le déficit en anxiété ou comme la pénodéstrophie euh, liée à l'X. Donc c'est un tout petit peu biaisé. Et là, je ne sais pas comment. Et... C'est ça, ok. Donc, simplement, c'est petit euh, diapo pour vous dire que euh, l'âge d'apparition des signes psychiatriques et non psychiatriques, il n'y a pas vraiment de, de différence. C'était dans cette cohorte aux alentours de l'âge de 5 ans. Ici, on voit que euh, deux tiers, euh, les, les, les patients masculins sont beaucoup plus atteints, euh, beaucoup plus fréquemment atteints de signes psychiatriques par, par rapport aux femmes. Mais ça peut être également en lien avec le fait qu'il y a pas mal de pathologies. Donc euh, voilà, c'est un tout petit peu biaisé. Mais bon, ce n'était pas le diapo le plus important. Et surtout, euh, le sujet d'aujourd'hui, c'est plutôt les deux diapos suivants. C'est-à-dire, donc là, c'est la classification DSM5. Ils ont utilisé cette classification sur le plan nosologique pour voir par rapport à euh, l'âge du diagnostic quels étaient les signes psychiatriques avant, lors du diagnostic ou après. Donc, on, on, pour preuve, on peut dire euh, c'était plutôt avant euh, l'âge de diagnostic. Qu'est-ce qu'on peut voir comme signe psychiatrique? Euh, ben, C'est un manque d'attention euh, et de troubles impulsifs, euh, comportements agressifs et perturbateurs, euh, des problèmes de sommeil et surtout aussi des psychotropes qui sont utilisés où on voit des réactions euh, soit adhérentes, soit des euh, avec une efficacité. Euh, complètement inverse à ce que euh, on attend. Contrairement à... Donc, le troisième cluster, c'est après l'âge de diagnostic, donc c'est la ligne ici, c'est surtout ce des troubles psychiatriques, genre psychose, euh, et des troubles alimentaires, tout le temps. Après, il y a une, deux, une troisième cluster euh, qui sont plutôt euh, en mode bimodal, c'est-à-dire ça peut être avant, lors ou après le diagnostic. Et ça, c'est euh, un tout petit peu plus, plus compliqué pour faire le rapport avec l'âge de diagnostic. C'est les pensées et des comportements répétitifs, surtout une fluctuation des symptômes. Et là, je peux vous raconter un petit peu clinique, peut-être, et euh, une, des délires. Instabilité émotionnelle et hallucination visuelle. Fluctuation des symptômes, par exemple, euh, c'est-à-dire euh, le cycle de l'urée qui sert à détoxifier notre corps de l'ammonia et de en urée et non-neurotoxique. Et parfois, les patients, quand ils mangent de régime, trop riches en protéines, Donc, quand ils sont infectés, euh, tout état catabolique, etc., etc., ils peuvent monter leur mon ammonémie et ils peuvent euh, effectivement euh, soit se dégrader vers un état désastreux, voire même coma et mort, soit ils peuvent se remettre tout doucement. Et également, euh, ces gens-là, ils présentent parfois des dégoûts des, des, des, des aliments. Très riche en protéines et parfois c'est pris pour des symptômes psychiatriques. Euh, voilà. Bon, voilà. ceci à côté. Mais donc, ça veut dire fluctuation des symptômes, comme par exemple dans le cycle bioplay. <coughs> Diapo suivant montre euh, le, les clusters neurocognitifs et là également, donc ça c'est l'âge de diagnostic. Qu'est-ce qu'on voit avant avec cette classification nosologique euh, avec donc le RBOC, on voit euh, plutôt avant le diagnostic une, une absence de capacité d'accepter de, de, les récompenses différées, ça c'est le système de valence positive. Ils ont du mal à gérer euh, quelconque frustration et ils ont euh, des problèmes, problèmes de contrôle exécutif qu'on peut voir avec euh, l'échelle de Maxler. Après l'âge des diagnostic, on peut, on rencontre plutôt des problèmes de reconnaissance des émotions, genre, genre psychose en soi. Donc, vous voyez, c'est assez, assez divers. Ce, ce qui est intéressant dans ce papier-là, c'est la première fois qu'on a essayé, quand même, de voir le rapport avant le diagnostic, lors du diagnostic, après le diagnostic. Mais effectivement, peut-être le message clé, c'est qu'un euh, tiers de ces patients de ce groupe, euh, 62, c'est pas beaucoup, mais quand même, un tiers était présent d'une façon isolée, c'est-à-dire sans autres euh, symptômes viscéral Et le délai de diagnostic, c'est des mois surtout euh, c est, c est, Ça peut être des quand même années. des années. Des années. Donc, le deuxième papier, euh, c'est le papier donc, de l'équipe de Frédéric Seidel, qui est donc euh, métabolicien qui malheureusement travaille dans le métabolisme, Donc, donc qui avait fait une le et les case reports, les séries. Et il a pris l'ensemble et il a décrit donc euh, euh, les manifestations psychiatriques qui sont euh, vues dans les maladies. Et ça, c'est très important, traitable de la lutte. Donc, euh, voilà, parce qu'il existe pas mal de, de symptômes euh, psychiatriques dans les maladies qui, malheureusement, ne sont pas traitables. Ce n'est pas le cas ici. Donc, initialement, dans la littérature, c'était décrit pas mal de psychose, mais il n'y a pas que ça. Et donc, euh, il, a, il a distingué trois groupes de maladies à présentation aiguë, comme par exemple le cycle de euh, les maladies chroniques traitables, comme vous allez voir tout à l'heure la maladie de euh, Wilson, et les maladies chroniques euh, plutôt difficiles à traiter, c'est-à-dire des maladies de surcharge lysosomale, genre le glucopole sacraïdose et autres. Donc, euh, dans son papier... Euh, il distingue des groupes, schizophrénie, des psychoses euh, atypiques, inébriété, euh, des de, de, de, de troubles bipolaires, des troubles de personnalité. Donc, vous voyez, euh, il y a pas mal de euh, diagnostics métaboliques. Vous les voyez toutes ici. L'un est plus facile à traiter que l'autre, mais ils sont a priori toutes euh, traitables, plus ou moins. Donc, il y a euh, des, des accès en aigu, mais il y a aussi euh, des formes chroniques. Voilà pour ce qui est de l'adulte. Après, Frédéric Sedel il présente comme investigation devant donc euh, trouble psychotique. Euh, donc, bien sûr, euh, un examen clinique qui est, qui est assez exhaustif. Par exemple, le NIMALPIC-C qui euh, peut se présenter avec une paralysie oculomotrice euh, verticale. C'est assez euh, pathognomique pour le NIMALPIC-C. Donc, un examen clinique qui est, qui est quand même assez important et assez crucial. Après, euh, le laboratoire standard, je ne vais pas survoler tout, donc vous pouvez euh, le lire vous-même, la glycémie, etc. Et puis après, une IRM. le NIRM, un examen euh, cardio avec euh, un oxygène. Après, euh, quand il y a des symptômes aigus, vous avez toujours le droit de faire l'ammonie et l'homocystéine, devant de troubles psychiatriques en aigus, c'est bien connu. Euh, à la recherche de cycle de, à la recherche de troubles de remétallation, à la recherche de etc. etc. Après, avec des symptômes chroniques, euh, avec donc les, les troubles psychiatriques sans euh, déficit intellectuel, pareil, homonomie, monocystémie, cet examen dont je vous ai parlé tout à l'heure, entre autres, entre autres euh, éco-abdos. Euh, et puis après, euh, dans la maladie de Wilson, mais bon, je ne vais pas entrer dans le détail, vous allez euh, entendre tout cela euh, tout à l'heure. Après, dans les symptômes chroniques avec déficit en, euh, intellectuel, la même chose, si c'est normal, on rajoute la chromatographie des acides aminés euh, sanguins et urinaires, une IRM spectroscopie qui, euh, qui permet de… Suivre les métaboliques en intracérébrale. Voilà, je crois que euh, en conclusion, il est important de faire le diagnostic du maladies et du métabolisme, euh, comme je vous ai dit, dans notre petite cohorte de 60, c'était comme un, un tiers qui précède de, le diagnostic. Donc, le plus tôt possible, parce qu'il y a possiblement un traitement derrière, un transfert vers un centre de référence pour le traitement initier le traitement spécifique au plus vite possible. Ça peut éviter une dégradation progressive. Et euh, puisqu'on s'occupe de maladies héréditaires, des métabolisme, un encadrement génétique avec euh, les arbres généalogiques et éventuellement diagnostic prénatal si nécessaire. Je vous remercie euh, et je passe la parole à vous. Oui, Valérie, alors, du coup, on va, donc, euh, comme prévu... Euh... Enchaîner les présentations. Donc, notez bien, vous, vous pouvez déjà les mettre dans le chat et on reviendra les voir, mais retenez vos, vos questions. On va dérouler cette, cette présentation. Donc, on a vu comment les maladies métaboliques. héréditaires du métabolisme par des manifestations cognitives et psychiatriques. La maladie de Wilson, on a déjà représente une de ces maladies phares et traitables, comme le disait Chris. Et donc, le docteur Canva, que je vais présenter avant son arrivée, qui était hépatologue et travaille dans le centre de compétences des maladies de Wilson, Il va nous faire un, un point d'actualité sur cette maladie qui, finalement, a pas mal bougé dans son diagnostic et son traitement euh, ouais, voilà, ces dernières années. Merci Valérie. Euh, merci Frédéric. Désolé pour ce petit retard. Euh, merci L'idée euh, de, de faire des diapos. De faire une petite mise au point sur la maladie de Wilson, donc deux mots de physiopathologie. La maladie de Wilson, on l'a évoqué déjà dans le... On l'a évoqué, une maladie génétique et de transmission autosomique récessive et qui est liée à la présence de mutations sur le gène sur le chromosome 13 et au niveau du gène APT7B, de mutations et qui code pour une protéine qui va participer au transport du cuivre au sein de l'hépatocyte. Donc cette protéine ATP7B, elle permet euh, en fait, l'incorporation du cuivre dans la céréoplasmine et son expression en fait, euh, vers la bile. Euh, la rupture de ce mécanisme va être responsable d'une accumulation euh, du cuivre dans un premier temps dans le foie et ensuite en, euh, en intra euh, en extra hépatique. Euh, deux mots d'épidémiologie. on a quelques données. c'est une maladie qui, relativement euh, sur laquelle il n'y a pas énormément de données avec des médicale médicaux mais des données qui sont parfois un peu vieillottes. Mais en, j'ai opposé sur la diapositive des, euh, des données de prévalence dans le monde et en France. Donc, euh, euh, en fonction de la région du monde dans laquelle on se situe, la prévalence n'est pas la même. Hein, et en gros, ça va d'une fourchette de 12 à 25 cas par million d'habitants. Et une étude plus récente qui avait été faite en France retrouvait une, une prévalence de euh, 1,5 cas pour 100 000 habitants, donc 15, 15 cas pour 1 million d'habitants. En ce qui concerne, et donc ça, c'est la prévalence clinique de la maladie. En ce qui concerne le portage hétérozygote, sur les cas observés au niveau mondial, on a essayé d'évaluer à 1 sur 90. On yes. retrouvait dans une étude française, qui a été menée par, publiée par Olivier Pougeois, une prévalence de 1 sur 31. Et on estime en France qu'on a à peu près entre 700 et 1800 cas de maladies d'Amiso. Alors, pourquoi ces différentiels d'expression de prévalence entre les manifestations cliniques et puis la fréquence génétique D'une part, il y a une variabilité de l'expression clinique de la maladie, une pénétrance incomplète de cette anomalie génétique et probablement la présence de gènes modificateurs qui viennent participer à l'expression plus ou moins forte de la maladie. L'histoire naturelle alors il y a trois, euh, les, enfin les deux, les deux euh, on a eu l'habitude de dire que le, la maladie de Wilson ne se diagnostique plus au-delà de 45 ans, ça reste euh, en gros vrai, mais vous voyez qu'il y a quand même à peu près 10% euh, des patients chez qui le diagnostic est fait au-delà de l'âge au, au de, de euh, 41 ans dans cette étude, donc je pense que c'est euh, probablement un diagnostic peu fréquent, mais qu'il faut quand même garder à l'esprit et évoquer devant une maladie chronique du foie, d'une part, et à part si elle est associée à des euh, troubles neurologiques, parce que, ça, euh, cette association est plus marquée, vous voyez, quand les euh, personnes vieillissent, euh, et c'est assez logique parce que c'est lié justement au métabolisme et à l'accumulation première du cuir dans le, dans le foie, et donc l'expression euh, hépatique de, de la maladie est souvent plus précoce que les manifestations neurologiques, et vous voyez qu'on a une, un croisement en fait des, euh, euh, de la représentation des manifestations cliniques donc, au fil du temps, et au-delà de 18 ans, euh, ce sont avant tout des manifestations neurologiques qui sont… Euh, le moyen de diagnostic. Ce qui est important, et ça a déjà été évoqué tout à l'heure et questionné par Frédéric, c'est le retard diagnostique de ces maladies, euh, qui est plus important, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je pense que Caroline va le, va le faire, euh, de 44 mois dans les face aux manifestations neurologiques après le début des symptômes et de 14 mois sur les manifestations hépatiques. Donc, sur cette diapositive là, oh, il y a une petite migration du foie là, qui est mise à gauche, donc on est plutôt là normalement, je du suis <rire> rendu compte en produisant. C'était un peu tard. Euh, oui, voilà, c'est un situs inversus. Donc là, euh, en fait, on a pas mal de manifestations cliniques dans la maladie de Wilson, donc un pléomorphisme clinique, avec les manifestations hépatiques qui sont assez classiques aux maladies chroniques du foie, donc euh, euh, généralement peu symptomatiques, une hépatomégalie. Euh, une révélation soit aiguë, soit, euh, soit chronique. Donc, les mêmes formes chroniques, bah, c'est l'évolution vers la cirrhose qui peut être compensée, décompensée. Mais on a aussi, euh, comme dans certaines. Euh, enfin, je ne sais pas si fréquent finalement que ça dans les maladies chroniques du foie, mais parfois des tableaux euh, initiaux qui sont des hépatites aiguës euh, et parfois extrêmement sévères avec des euh, hépatites féminines qui peuvent amener à la transplantation, j'en parlerai après. On a les manifestations neurologiques que je n'ai pas détaillées au euh, caromine et Et puis, vous voyez qu'on a un certain nombre d'atteintes euh, qui peuvent être identifiées. Donc, euh, des atteintes rénales avec des, tubul des tubulopathies. On a des atteintes cardiaques avec des cardiomyopathie, des troubles du rythme, des atteintes euh, hématologiques, notamment euh, l'anémie hémolytique. Et c'est un, un signe assez euh, classique hein, d'une une hépatopathie chronique avec une anémie hémolytique, Ça doit faire évoquer le Des Des atteintes osseuses et articulaires euh, qui sont souvent plus tardives et puis, euh, sur le plan, une aménorée. Euh, J'ai revu une patiente commune avec Caroline euh, hier, elle a une aménorée depuis euh, 4-5 ans, dont elle euh, me parlait euh, hier. Euh, pas très pratique. Euh, alors, quand on a une suspicion de maladie euh, de euh, sur les arguments <coughs> et euh, l'idéologie, enfin les sur lesquels je reviendrai, mais sur. Euh, si on évoque cette hypothèse, il faut les payer. On a un certain nombre d'éléments pour le faire. La recherche d'un adenoclaste réfléchir, hein, qui est une assez pathognomonique, est constant dans les formes neurologiques, mais qui n'est pas constant dans les atteintes hépatiques. Donc, son absence ne doit pas faire formellement écarter le, le diagnostic. Euh, L'imagerie cérébrale éventuellement dès lors qu'il y a des manifestations neurologiques, l'IRM est euh, toujours pathologique euh, et Autrefois, on ne fait plus aujourd'hui, on avait recours à la biopsie hépatique parce qu'elle permettait d'avoir un, un dosage intra-hépatique du cuivre euh, qui était bah, de, considéré comme pathologique au-delà de 250 microgrammes par euh, par, euh, micro par gramme de foie sec. Euh, alors, la biopsie elle peut avoir son intérêt pour évaluer la fibrose et euh, éventuellement mettre en, en évidence des quelques euh, d'autres symptômes, d'autres signes comme la, la microstéatose qui peuvent être des éléments d'orientation, mais on n'en a euh, plus vraiment besoin aujourd'hui. Et puis l'autre champ, c'est celui de la biologie, et, euh, voilà. et donc on va pouvoir céder des marqueurs du bilan du clive, donc le dosage de la céruloplasmine euh, qui, dans la maladie de Wilson, euh, n'est pas un peu en dessous de la norme, mais elle est soit effondrée, soit très basse. Euh, l'acuprémie euh, totale qui est basse également, l'acuprémie des 24 heures qui va être remontée, le cuivre a un si on fait la biopsie hépatique, je ne peux pas plus quasiment pas, et euh, des, des éléments plus récents donc comme le cuivre échangeable et surtout le rapport, ce qu'on appelle le règle, donc qui est le, ra le ratio euh, du cuivre échangeable sur euh, la cupremie, euh, totale. Et euh, dans les formes extra-hépatiques, euh, le cuivre échangeable est toujours supérieur à 2,08 et euh, le règle à ce moment-là euh, supérieur à 18,5%. Il est aussi corrélé à la gravité euh, de la peinte extra-hépatique. Euh, donc, on, on dose désormais. Alors, j'avais eu une discussion, je ne sais plus, avec un biologiste qui me disait que ça allait, on allait pouvoir avoir. Oui, euh, en ligne, il Ah, voilà, ça, ça va arriver. Voilà, il euh, bah, y aura un commentaire d'un spécialiste ce sur ce point, donc ça sera bien mieux fait que par moi. C'est y a la problématique de la, du lieu de réalisation et de la prise en charge euh, pour les patients. Donc, le, le REC, comme je évoqué, c'est le ratio du cuivre échangeable sur la cuprémie totale. Donc, c'est un biomarqueur euh, intéressant, donc, s'il est supérieur à 18,5%. Sa sensibilité sa spécificité sont proches de 100%, ça permet de faire un screening des patients entre les porteurs sains et les, et les patients et les, les, les malades et ça peut aider au diagnostic différentiel des autres hépatopathies chroniques et je l'évoquais tout à l'heure, donc le cuivre échangeable est un marqueur s'il est supérieur à 2,08 de la sévérité de la teinte extra hépatique. Pour s'aider dans le diagnostic, donc on peut avoir recours à l'analyse, à l'étude génétique, donc à la recherche des mutations causales. Donc, il y a plus de 900 mutations qui sont décrites, mais la recherche des mutations causales, soit par des techniques classiques de séquençage, soit plus volontiers aujourd'hui par les techniques de NGS, qui permettent de séquencer la totalité des régions codantes, la région promotrice, voire les régions non codantes du gène ATP7B, qui est concerné dans la maladie de Nixon. Et ce dépistage, Cette étude génétique va s'intégrer aussi dans le cadre d'un dépistage familial euh, dans la fratrie, devra être systématiquement proposé à la fratrie, euh, qui a un risque d'impact de 25%, soit sous la forme d'une homozygocie ou d'une hétérosygosie composite, dépistage des parents, des oncles étant de cousins-cousines, et pour les enfants de plus de trois ans, pour euh, permettre de diagnostiquer des formes pré-symptômes enfin, non-cliniques et non, ne s'exprimant pas encore, afin de traiter euh, tout et d'éviter les complications euh, parfois sévères de, euh, de l'accumulation du cuivre terme alors là, je suis désolée parce que ça ne passe pas bien. Donc euh, si on résumé sur ces, euh, mais je vais y revenir après de manière un peu peut-être plus claire et plus lisible surtout, euh, les molécules à disposition. Donc euh, on a les collateurs du cuivre. Enfin, je pense que peut-être la projection est plus grande taille pour les. les gens voilà. qui. Donc vous devez voir. J'espère que vous voyez correctement. Donc il y a les célacteurs du cuivre dont euh, le plus bien représentant est la dépénicillamine et puis euh, les, euh, la trianthrine sous la forme de H ou. 4H euh, ou 4H et puis on a aussi euh, le, le sulfadiazine donc ces molécules par voie orale et euh, les propositions euh, de euh, et de recours à ces molécules donc qui ont été euh, rappelées dans le dernier PNDS euh, donc de la maladie de Wilson qui a été publié en novembre dernier et donc dès lors qu'on a euh, posé le diagnostic de maladie de Wilson euh, soit on a un patient, euh, alors pour les patients asymptomatiques, on peut leur proposer euh, une, euh, un traitement par sulfate de zinc et par contre si on voit apparaître des anomalies biologiques, hépatiques, ou d'autres symptômes, on peut, euh, le patient devient donc symptomatique et rentre dans une autre stratégie thérapeutique avec la mise en place euh, dans un premier temps d'un clélateur et qui va être en première intention euh, la dépénicillamine. Et euh, si d'aventure on avait une intolérance qui peut arriver de la dépénicillamine, dé euh, on fera un switch euh, au profit de la triantine. Euh, et ça, c'est dans la prise en charge initiale. Au bout de quelques années de traitement et de bon contrôle euh, de la maladie de Wilson, euh, donc on passe en deuxième aspect de, de, du traitement qui est la phase d'entretien, euh, Et donc, on peut proposer une modification du traitement au profit euh, soit de la triantine, soit du sulfate de zinc. Et en cas d'intolérance à l'une de ces deux molécules, soit revenir à la, soit revenir, pardon, à la molécule euh, initiale, donc la dépénicillamine, soit euh, croiser pour la molécule qui n'aura pas été retenue donc, euh, de la trianthinozinc ou du zinc à la trianthine. Voilà. Euh, J'ai déjà un petit peu évoqué cette deuxième diapositive. Euh, donc la dépénicillamine en première intention. On, va, on aura tendance à éviter d'utiliser si on a des euh, notions d'allergie à la pénicilline ou si on a une atteinte rénale. Et euh, on discutera son utilisation en cas de trop de sévères. Et puis, si on n'a pas recours à la dépénicillamine comme on l'a évoqué tout à l'heure, on, on, on se dirigera vers la clientine. Et en maintenance, euh, donc les molécules sur, sur lesquelles je vais revenir les switches potentiels. Ce qui est important dans la phase de maintenance, c'est de euh, bien convaincre les patients de maintenir euh, impérativement leur traitement euh, tout le temps et c'est un traitement à vie et donc il faut avoir une grande vigilance sur l'observance au traitement, sur la tolérance bien sûr, mais ça c'est vrai pour tous les traitements. L'observance c'est vrai aussi pour tous les traitements, mais euh, particulièrement dans la maladie de Wilson, parce que la, la rupture thérapeutique peut avoir euh, des conséquences dramatiques, j'y reviendrai après. Euh, et euh, au fil du temps, donc, on, aura des on va contrôler réguler plus ou moins régulièrement, mais donc c'est un minima deux fois par an, le, le bilan du cuivre, de manière à effectuer, le cas échéant, des ajustements thérapeutiques en fonction des résultats de la cuprerie des 24 heures et du cuivre échangé. Euh, je, là, je mettais euh, euh, les résultats d'une étude qui a été publiée, c'était rapporté au Congrès américain des maladies du foie, donc à la SLD, euh, en novembre dernier. Euh, qui, dans le cadre du traitement d'entretien, il s'agissait d'une étude randomisée multicentrique de non-infériorité, donc comparée euh, la triantine versus la dépénicillamine sur euh, un groupe de patients, donc de 77 patients, adultes, et traités depuis au moins euh, un an en monothérapie par la, la dépénicillamine et avec une déposologie qui était stable depuis trois ou quatre mois. Ces patients étaient traités 24 semaines et le principal critère de jugement, c'était euh, le cuivre libre-série. Et... Euh, on voit sur cette diapositive euh, en termes de euh, dosage du cuivre libre sérique on a euh, des euh, résultats tout à fait superposables euh, que les patients soient traités par triantine ou des et euh, en ce qui concerne l'expression urinaire du cuivre, on voit qu'on a des euh, valeurs plus basses euh, pour les, chez les patients traités par euh, la triantine. Je pense qu'on aura peut-être des résultats complémentaires et définitifs de cette étude soit à l'ASL en, ju en juin prochain à Londres, ou alors à l'ASLB en fin d'année en fin 2022. Euh, J'ai oublié de retirer cette diapo qui était la première partie de euh, l'étude de à la publication à, à Londres euh, en juin dernier. Et, euh, voilà, je voulais revenir sur le traitement d'entretien et son observance. Donc la bah, mauvaise observance au traitement chronique, c'est quelque chose de connu euh, depuis longtemps. Euh, on sait que... Euh, ça peut être en partie expliqué par lassitude vis-à-vis du traitement, des effets, mais, des effets pardon mais aussi le fait que euh, dans certaines pathologies, on n'a pas de symptomatologie, euh, notamment les maladies hépatiques, de symptomatologie euh, évidente. Et c'est vrai que le bénéfice euh, du traitement n'apparaît pas forcément de manière aussi claire que la disparition de douleurs articulaires dans les polyarthrite rhumatoïde, par exemple. Donc, ça peut participer à la rupture thérapeutique et… Euh, dans une synthèse qui avait été faite donc dans le cas de la vallée du Buisson, on retrouvait à peu près 15, 45 de euh, mauvaises observances, qu'elles soient euh, faibles ou problématiques. Euh, il y a des périodes critiques dans ces mauvaises observances ou des, ces ruptures d'observance au traitement qui sont à l'adolescence et puis parfois le relais euh, du suivi pédiatrique au relais adulte parce qu'on euh, perd des habitudes avec un praticien dont on, avait, euh, on connaît parfois depuis très longtemps et depuis euh, très très jeune pour certains euh, grands-enfants devenant de jeunes adultes et ça peut être euh, un un élément un peu déstabilisant. Euh, et là, il euh, euh, est souligné l'intérêt du pied de rechangeable pour évaluer l'observance. Donc la rupture thérapeutique dans la maladie de Wilson, ça peut être associé à une aggravation, à enfin, un risque d'aggravation de la maladie qui est euh, fort, dans des délais variables, euh, parfois euh, dramatiques, avec des formes fulminantes qui ne répondent pas toujours à la reprise du traitement. Euh, je Kellator, euh, merci. Et avec un risque de décès pour ces patients si on n'a pas euh, l'opportunité de recourir à la transplantation hépatique. Et ça me permet de faire la conclusion avec euh, ma dernière diapositive sur justement la place de la transplantation hépatique dans la maladie de Wilson. Donc dans l'atteinte hépatique, c'est assez euh, simple parce que soit on a une cirrhose décompensée, soit une révélation aiguë à l'occasion d'un épisode d'une enfin, hépatite fulminante, soit inaugurale, soit une mauvaise observance au traitement, une rupture thérapeutique. Les résultats de la transplantation hépatique sont très bons, avec une survie à 5 ans de 87%, comme pour la des indications de transplantation hépatique. On pourrait en théorie avoir des indications de, de hépatocellulaire pour aller à la transplantation, mais ce sont des patients jeunes qui souvent n'ont pas le temps de développer cette complication. Et ce qui est plus intéressant, c'est la place de la transplantation hépatique dans euh, la prise en charge des formes neurologiques. Euh, et donc là il y a une, une étude française qui porte euh, sur 18 patients avec un suivi moyen de 6 ans euh, qui avait euh, donc une aggravation neurologique malgré un, un traitement euh, maintenu euh, depuis, euh, enfin pris correctement, un traitement pilateur et euh, avec un retentissement euh, majeur de cette atteinte neurologique. La survie chez ces patients est un peu moins bonne que dans le, les indications hépatiques avec quand même de 72% à 3 et 5 ans, ce qui est donc, bien, je trouve, et le risque de décès est corrélé essentiellement, comme pour toute transplantation, au sepsis sévère au moment de la transplantation et au fait que les patients soient admis en secteur de soins intensifs avant, dans le mois précédent, de la transplantation hépatique Et il y a aussi un risque infectieux qui peut être majoré par le fait que ces patients, s'ils ont une atteinte neurologique sévère, peuvent être agités, ce qui participe, ce qui augmente le au risque de de dénutrition et de complications infectieuses dans l'absolu. Et les marqueurs d'évaluation neurologique que je ne connais pas euh, sont améliorés, et <rire> Caroline va en parler dans cette étude de manière quand même très significative. Euh, et donc la, la transplantation à hépatique peut être proposée dans les formes neurologiques extrêmes, euh, pharmacoresistantes, et bien évidemment après une, déc une décision collégiale en RCP nationale. Et euh, j'avais prévu initialement de faire d'articuler tout ça pour un la ça faisait trop de diapositives, mais je vais terminer donc en deux mots. Euh, sur l'histoire d'une famille dont je voulais m'inspirer, euh, que, bah, que Frédéric connaît bien, et qui en fait résume quasiment le, tous les, les points de, cette, de ce petit exposé. Donc, euh, un patient que j'ai pris en charge à un nom de Frédéric parce qu'il était devenu euh, jeune adulte, euh, qui, avait été, euh, qui était le premier cas dans sa famille, donc c'était lui l'aîné, donc il y a trois frères et une sœur, euh, et donc diagnostiquait à l'occasion, je crois que c'était d'une décompensation, d'une cirrhose traitée, il allait mieux et puis à l'adolescence, il a eu une période de non-observance et il a fini par développer euh, des manifestations neurologiques et psychiatriques qui ont amené la discussion et la réflexion par rapport à euh, la, la transplantation hépatique. Et il a été transplanté hépatique et il va bien sur le plan hépatique et sur le, il s'est amélioré sur le plan neurologique. Il a euh, deux frères, donc, euh, une sorte qui a été dépistée après qu'on a fait le diagnostic chez lui, euh, qui présente aussi des problèmes d'observance, mais peut-être moins que, que, que l'aîné, euh, les deux frères sont grands, ils vont bien et euh, alors moi j'avais été assez interpellée par le fait que les quatre enfants avaient euh, tous une maladie de Wilson euh, euh, et en fait il s'avère que le papa euh, s'est remarié avec la sœur de la, la maman de l'aîné. Donc c'est euh, si un petit cluster, on va dire c'est très tendance aujourd'hui les clusters. Mais euh, voilà ce qui explique cette forte prévalence dans la famille et malheureusement euh, la, la petite sœur, euh, bah, c'était il y a deux ans je crois, avait, a fait une interruption thérapeutique, donc est, est revenu à Jeanne Dufland en pédiatrie pour, dans un tableau de, de décompensation extrêmement sévère de, son, de sa maladie hépatique et qui euh, n'a pas récupéré malgré la, la reprise du traitement et n'a pas pu faire l'objet d'une transplantation. donc Malheureusement, cette petite sœur est décédée après une rupture thérapeutique. Euh, je vous remercie. Merci beaucoup euh, Valérie de cette euh, illustration. Donc, on va changer notre, notre point de vue. On est parti des maladies euh, métaboliques et la maladie de Wilson pour aller vers les manifestations cognitives et psychiatriques. Et maintenant, on va écouter et, et voir la, la position euh, du neurologue Caroline Moreau et euh, psychiatre Ali Ahmad, euh, donc euh, en prenant le, le problème par euh, l'autre côté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors moi je suis effectivement neurologue adulte en fait et euh, je m'occupe euh, habituellement des patients Wilson euh, à l'âge adulte et là j'ai choisi avec euh, mon collègue Ali, euh, avec qui euh, je travaille sur les problèmes psychiatriques des patients qui ont des affections des ganglions de base, euh, de présenter un cas qui est un petit peu euh, particulier, un cas remarquable parce qu'en fait c'est une, euh, une jeune fille. Euh, donc, je retrace son histoire parce que ça reprend vraiment tout ce qui a été euh, exposé par euh, M. Doblar et Mme Canva sur, sur la difficulté et sur le, les, les symptômes euh, psychiatriques et les troubles du comportement qui sont présents euh, tout au long euh, de la maladie. Et aussi parce que c'est une forme qui, pour moi, était un peu inhabituelle. J'ai découvert cette patiente à l'âge de jeune adulte, mais en fait, en retraçant son histoire, c'est assez, euh, assez euh, édifiant. Et du coup, j'ai voulu vous partager ce, ce cas clinique et après l'avis de mon confrère sur le, le côté de la prise en charge psychiatrique. Donc, c'est en fait une jeune fille qui a été diagnostiquée à l'âge de 14 ans d'une maladie de Wilson. Elle a été la première diagnostiquée dans sa famille et dans sa fratrie sur un tableau de douleur abdominale. Il s'agit donc d'un Wilson d'abord hépatique. Avec un diagnostic qui a été fait de manière très rapide, une confirmation génétique et une prise en charge thérapeutique qui a été effectuée à Jeanne de Flandre de manière extrêmement rapide. Euh, en fait, elle est rapidement évaluée de manière multidisciplinaire par nos collègues de neuropédiatrie. Elle présente des petits symptômes neurologiques avec une hémiparésie droite et un syndrome parkinsonien neurodanté. Donc, on parlait des manifestations neurologiques du Wilson. Je n'ai pas fait un rappel, mais euh, classiquement, les patients vont présenter des dystonies, donc dystonie axiale parfois très sévère, ce qui est évoqué dans les cas de pré-transplantation sur les patients qui, sont qui ont des dystonies généralisées, parfois des dystonies du visage avec le fameux rictus sardonique, euh, et un syndrome parkinsonien avec la marche parkinsonienne. Et on peut aussi avoir chez les jeunes le tremblement euh, d'attitude et d'action qui est dit en battement d'aile d'oiseau assez particulier, moi je n'en ai vu qu'un seul euh, et on a fait le diagnostic sur ce tremblement en battement d'aile d'oiseau c'est quand même très beau, très bien décrit mais c'est assez rare je reviens à cette jeune fille, euh, on voit que déjà, euh, elle a euh, des difficultés comportementales parce que quand on reprend son histoire euh, après le diagnostic, elle a un infléchissement, un infléchissement scolaire depuis la cinquième, donc bien avant euh, le diagnostic euh, de la maladie de Wilson-hépatique et ses parents euh, signalent des troubles du comportement depuis la cinquième. Quand je vais les rencontrer bien plus tard et qu'ils vont m'expliquer, notamment la maman, les Type de troubles du comportement, c'est ça qui est très interpellant. Je vais y venir. Donc, elle a également des signes neurocognitifs puisqu'elle a un déclin cognitif sous cortico frontal avec des difficultés attentionnelles, c'est caractéristique de toutes les maladies qui touchent les ganglions de la base, des difficultés d'élaboration verbale, une diminution de l'influence verbale et elle a également un syndrome dépressif qui est rapporté par la neuropsychologue. Elle a des troubles du comportement alimentaire qui vont être très importants pendant toute sa maladie, parce qu'elle passe un peu d'un extrême à l'autre. Donc là, elle est dans un versant de surcharge pondérale. Ses parents décrivent une polyphagie depuis l'âge de 11 ans. Et en plus, malheureusement, elle adore le chocolat. C'est quelque chose qui est très difficile pour elle de se passer de ce type de sucrerie. Donc, c'est ensuite un conseil génétique qui est fait avec finalement la seule atteinte de la fratrie est l'aînée. L'évolution, euh, c'est euh, finalement, euh, en, année par année, donc une modification du comportement alimentaire avec des difficultés alimentaires et ce qu'elle rapporte comme boule dans la gorge, on va y revenir, et le comportement qui devient de plus en plus agité avec ce qu'a ce qu décrit le docteur Pamba, l'observance thérapeutique à l'adolescence qui devient complètement erratique avec des périodes où elle ne prend pas le traitement, qui a un mauvais goût, il faut changer le traitement pour de la triantine, le suivi du régime est difficile, et toujours cette surcharge pondérale. Alors, il n'y a pas de prise en charge spécifique des syndromes dépressifs, on en reviendra peut-être avec mon collègue, une IRM encéphalique au départ qui est jugée euh, normal. Elle présente également des complications secondaires à type d'aménorrhée, euh, traitée, euh, qui, qui rentrent dans l'ordre de manière transitoire. Euh, puis face à cette, euh, cette, euh, cette surcharge pondérale, il y a un bilan du cortisol euh, qui est fait qui est normal. Donc des complications extra-hépatiques euh, du Wilson. Ensuite, son tableau, j'ai envie de dire, s'aggrave avec une majoration des difficultés scolaires, un suivi qui est débuté en CMP, mais un décrochage scolaire qui s'annonce. Des changements du traitement sont envisagés avec les équipes qui la prennent en charge parce qu'il y a une mauvaise tolérance et donc une mauvaise observance. La jeune fille, en fait, euh, arrête ses traitements euh, d'elle-même, refuse une prise en charge euh, au niveau euh, de, de, de, de, du centre expert. Euh, et on a euh, des troubles du comportement qui sont décrits par la famille de manière extrêmement euh, douloureuse et, et violente. Donc, elle a, euh, sur un fond, d'anxiété, d'apathie, euh, des crises classiques extrêmement violentes, une impulsivité, elle frappe sa mère, elle frappe ses frères et sœurs, elle est euh, obligée, ils sont obligés d'appeler la police, euh, elle est vue aux urgences euh, et neuroleptisée, ce qui n'est pas forcément idéal quand on a une maladie euh, des ou de la base, mais face à des états euh, extrêmement euh, sévères, elle est euh, ensuite prise en charge donc avec des, des, des passages aux urgences et euh, des euh, appels de la police, euh, tout ça conduit, euh, de manière dramatique un placement de cette jeune fille en famille d'accueil pour suspicion de mauvais traitement alors qu'en fait euh, à posteriori il n'y a jamais eu de mauvais traitement dans cette famille c'est juste une décompensation psychiatrique enfin juste, une dramatique décompensation psychiatrique euh, de sa maladie suite à, à l'arrêt en fait euh, de ses traitements donc moi quand je l'ai rencontrée euh, en, pour la première fois c'était pendant euh, le pandémie elle avait été perdue de vue euh, pendant quatre ans après un suivi qui avait tenté d'être repris à la Rigoisière suite euh, à l'épisode euh, judiciaire. Et en fait, euh, elle est suivie. Euh, alors, je ne sais plus elle est On m'appelle parce que sa plainte, finalement, donc, euh, et premièrement, une patiente qui présente toujours énormément d'angoisse, crise d'angoisse. Euh, elle est assez immature avec pas mal d'impulsivité. De, de, enfin, dans dans la mort, elle, elle décrit. Euh, une angoisse avec euh, vraiment l'idée que si elle reprend son traitement, ses symptômes neurologiques qui lui paraissent très très graves d'un seul coup, alors que sa maladie hépatique est plus en plus sévère que son problème neurologique, elle a peur que euh, cela s'aggrave et, et qu'elle puisse devenir, selon ses termes, vraiment handicapée. En fait, elle présente une toute petite dystonie euh, oro-mandibulaire avec effectivement cette dysphagie qui est toujours présente et qui résulte de euh, cette euh, dystonie, cette, euh, cette atteinte un petit peu du, du carrefour qui est assez euh, typique dans la, la maladie de Wilson. Et finalement, euh, le traitement est repris, l'observance je pense est, est bonne. Euh, je suis frappée quand j'examine la patiente donc là vous voyez on, on examine sa marche Bon, elle a, une, euh, elle a une potence elle a une prise de sang et euh, c'était en période Covid donc c'était un peu, un peu compliqué c'est un film que j'ai fait euh, avec les moyens du bord mais euh, finalement quand on regarde euh, son état moteur il n'est pas euh, si dramatique que ça loin s'en faut elle marche bien elle a un demi-tour euh, on étudie la stabilité posturale les signes axiaux et en fait il euh, n'y a pas euh, tant d'attente que ça. Euh, finalement, sur le plan du visage, il n'y a pas de dystonie, il n'y a pas euh, de syndrome euh, cérébelleux. J'en profite pour vous montrer qu'on était passé d'une obésité à maintenant euh, un poids qui est limite inférieur. Donc elle est devenue euh, quasiment anorexique, donc toujours des troubles du comportement alimentaire. Donc, ces crises d'angoisse qui sont euh, itératives, décrites par la maman, euh, ces crises classiques, avec la prise en charge qu'on a instaurée, la mise en, en route d'un traitement par IRS, il y en a encore, mais il y en a moins, mais elles existent encore. Et Malheureusement, on a une jeune fille qui a plus de 20 ans, qui est euh, complètement apathique, déscolarisée, qui n'a pas euh, de projet euh, professionnel et qui euh, bah, a des troubles du sommeil, elle vit complètement décalée, euh, elle se, euh, se réveille le midi, euh, elle a du mal euh, à à s'organiser, persiste toujours un trouble, euh, un déclin, un trouble cognitif euh, sous-cortico-frontal important. Euh, et finalement, c'est vraiment ces, ces troubles euh, psychiatriques qui vont beaucoup plus la gêner que son handicap moteur, hein, qui finalement euh, n'est pas euh, si, si important que ça. Je laisse la parole à mon collègue pour nous éclairer sur ces aspects psychiatriques. Merci, Caroline. Donc, moi, dans un premier temps, je voulais rappeler dans quel contexte on pouvait être amené à réfléchir à la maladie de Wilson en psychiatrie et rappeler que, la, actuellement, les classifications internationales en psychiatrie, elles expliquent que pour faire un diagnostic de maladie psychiatrique, il faut que les symptômes psychiatriques ne soient pas imputables aux effets physiologiques d'une substance ou d'une autre affection médicale. C'est pour ça que la notion de diagnostic différentiel est essentielle en psychiatrie. Donc, on considère environ 10% des patients qui euh, auraient une autre étiologie une étiologie purement psychiatrique à leurs symptômes. Et donc les maladies héréditaires et du métabolisme correspondent à, à, une, à une de ces causes. Je suis confronté également à mon tour à cette petite pêche. Un <rire> festin. Ah ouais, voilà. Allez, alors. Et donc, on a la, la, la difficulté, c'est que, on, des fois, pour, euh, parce que l'idée, c'était de voir, est-ce qu'il y a des signes des, des symptômes inauguraux qui peuvent orienter vers euh, le diagnostic d'une maladie, euh, une maladie du métabolisme. Parfois, il y a des, des symptômes atypiques, hein, donc on, je vais en citer un peu après, parfois c'est très discret. Euh, il y a une des difficultés euh, que je souhaite mettre en évidence, c'est que des fois, les symptômes psychiatriques, ils évoluent pendant des années de façon isolée, avant qu'on puisse imaginer que ce soit une maladie. Euh, du métabolisme et à l'heure actuelle c'est un challenge parce que c'est très difficile à diagnostiquer de l'autre point de vue hein, du point de vue où on a les symptômes psychiatriques dans un premier temps euh, mais euh, quand on fait un repérage précoce euh, on change la trajectoire de vie d'une personne donc c'est euh, un vrai castellement une vraie euh, difficulté à l'heure actuelle alors qu'est-ce qu'on peut dire de la maladie de Wilson et des aspects euh, psychiatriques donc euh, ce qui est intéressant d'avoir en tête c'est qu'il y a environ la moitié des patients qui présentent des symptômes psychiatriques au moment du diagnostic de la maladie de Wilson cest au moment où ils sont diagnostiqués ils sont des symptômes psychiatriques et quelque chose qui peut faire réfléchir, c'est qu'il y a 20% des patients qui ont une maladie de Wilson qui ont vu un psychiatre avant le diagnostic. Donc, 20%, ce n'est pas rien. Mais le, le challenge, c'est quoi C'est que euh, les symptômes psychiatriques, quand ils sont isolés, faire un diagnostic de maladie de Wilson, bah, c'est euh, euh, quasiment mission impossible. Alors, pourquoi c'est impossible Parce que les symptômes psychiatriques qui sont présentés par ces patients, c'est des symptômes psychiatriques tout à fait euh, habituels et sans, sans, sans particularité donc c'est de, de la symptomatologie dépressive qui est, peut être parfaitement banale, de véritabilité, de l'impulsivité, de l'agressivité qu'on peut voir dans plein de contextes différents, là aussi ça peut être complètement banal, la désinhibition qu'on peut voir dans certains, certaines symptomatologies comme dans le trouble bipolaire par exemple, des changements comportementaux mal décrits, hein, parce que la, la littérature c'est elle elle est, est beaucoup de case series, de case reports, mais il n'y a pas beaucoup d'études ultra fines sur ces changements comportementaux ou ce qu'on appelle changement de personnalité, alors ce qui peut alerter, c'est un peu décevant, mais c'est quand on commence à mettre des traitements qu'il peut avoir une alerte, notamment les, les antipsychotiques, hein, avec un syndrome extra pyramidal qui peut être très massif à l'instauration de d'antipsychotiques, ce qui peut coller avec aussi d'autres situations. Hein. C'est pour ça que ce n'est pas facile. Il hein. y, y a des fois des types de patients qui ne supportent pas les antipsychotiques pour des raisons euh, qui sont pas la maladie de Wilson par exemple. Mais c'est des signes neurologiques associés qui peuvent mettre la puce à l'oreille, la dysartre, et la dystonie, la cathysie et les tremblements ou d'autres groupes de mouvement. Euh, alors, nous, notre politique et la façon dont on travaille à l'heure actuelle, c'est que dans certaines situations, on fait un bilan euh, du cuivre euh, d'une façon systématique. Dans, donc, on fait cuprémi, cufrerie et céralo-plasmin dans les situations de premier épisode psychotique, dans les situations de syndrome catatonique, je vais en reparler un peu après, et dans des situations de pathologie résistante comme la dépression ou la schizopathie résistante. À l'heure actuelle... On n'a jamais diagnostiqué malgré ces, ces, ces approches systématiques en essayant de circonscrire des situations particulières. On n'a jamais fait un primo-diagnostic de, de maladies de Wilson et d'autres maladies héréditaires du métal. Alors, au cours de la maladie, qu'est-ce qu qu'on peut voir Donc, euh, le plus fréquent, hein, la comorbidité la plus fréquente, ou les manifestations psychiatriques les plus fréquentes, si on n'appelle pas cette comorbidité, c'est les troubles de l'humeur, donc euh, avec la symptomatologie, euh, Dépressive au, au premier plan, en, en, entre 20 et 60% des patients qui présentent des symptômes de dépressive. Il y a une mortalité ou euh, au moins une, une fréquence des tentatives de suicide qui, sont, qui est assez importante, hein, 4 à 16% des patients qui ont une tentative de suicide. Et ce qui est intéressant, c'est que la, la fréquence du trouble bipolaire chez les patients qui ont une maladie de Wilson, elle est plus élevée que le, le, dans la population générale, avec environ 15% de, de trouble bipolaire euh, euh, chez ces patients. Les symptômes psychotiques sont Décrit comme plus rare dans la littérature. Et euh, ce qui est le plus fréquent, c'est euh, en plus des maladies, enfin, euh, de la symptomatologie dépressive, c'est les euh, changements de comportement, de personnalité. Mais je vous dis, là, ça, ça aussi, ça peut être complètement banal avec de l'irritabilité, de l'agressivité. Et ensuite, il y a beaucoup de stress report hein, dans lequel on retrouve le, le, le cas présenté par, euh, par Caroline à l'instant, avec des troubles du comportement alimentaire, hein, de, de boulimie ou de phase d'anorexie. Et après, toute la, toute la, tout le spectre psychiatrique peut être représenté avec des. Les toques, par exemple, des situations de syndrome catatonique ou d'hyperactivité de, de, avec déficit attentionnel. Euh, alors, en, dans, en, en termes de prise en charge au niveau, au niveau des, des psychotropes, la philosophie, c'est de, de respecter le foie tant qu'on tant, tant qu peut en termes d'utilisation de, des traitements. Et donc, les traitements qu'on va utiliser, ça va être les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Et on va éviter ceux qui, vont, qui peuvent aggraver ou. Interagir avec, euh, avec des, des, des, euh, l'insuffisance hépatocellulaire. Donc, euh, tout ce qui, est, qui va être traitement à agobalatine, qui est plus récemment sur le marché, ou des IRSNA comme la duoxydine, ce n'est pas des médicaments qu'on utilise, on plutôt utiliser des molécules assez pures comme les imitateurs de la capture de la sérotonine. Et en cas de résistance, de sévérité, de situation très complexe, on privilégiera euh, les, les propos de sérothérapie. Dans le cas des, des troubles bipolaires, donc l'idée, c'est en gros de ne pas utiliser des antipsychotiques chez ces patients quand on, quand on peut. Donc dans les troubles bipolaires, on évitera les antipsychotiques, on utilisera plutôt le, le lithium, les antiépileptiques et les antiépileptiques anti en, en évitant le, le vol Si on est obligé d'utiliser des antipsychotiques, l'idée, comme dans la maladie de Sparkington, la maladie c'est d'utiliser des molécules dites moins énergiques, comme par exemple la posatine. Bon. Alors, quelques réflexions on peut avoir euh, si on prend aussi du recul par rapport à la maladie de Wilson ou par rapport à la symptomatologie psychiatrique, c'est qu'on évoque souvent des signes euh, d'atypicité, euh, des signes chez les, euh, chez les patients et c'est ça qui nous mènerait à faire le diagnostic de maladie métabolique. Alors, euh, je, vous, je vous en cite quelques-uns quelques qui ont été qui ont été retenus. Euh, donc, euh, je vois une question sur les hallucinations visuelles, euh, les hallucinations visuelles dans les maladies du métabolisme et qui ont une expression psychiatrique, l'idée, ce pas juste qu'il y ait des hallucinations visuelles, parce que ça, ça existe dans les pathologies psychiatriques en elle-même, c'est qu'il y a plus d'allucinations visuelles que d'allucinations auditives. Ça, c'est quelque chose qui va nous mettre la puce à l'oreille. Le syndrome catatonique, c'est toujours cité, mais moi, c'est quelque chose, que, c'est une de mes spécialités. Je n'ai jamais diagnostiqué que de maladie du métabolisme, je suis un façon qui a un syndrome catatonique. C'est pour ça que je dis qu'il y a un challenge et que je, souhaiterais, je vais dire un mot par rapport à, à ça après. Les réactions paradoxales au traitement, ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Là aussi, il y, a, il y a plein de facteurs confondants, c'est là c'est ça qui est, qui est aussi très difficile. La confusion, qui est aussi associée à pas mal de symptomatologies psychiatriques classiques, et la symptomatologie fluctu fluctuante, qui a été rappelée par le docteur Doblar, avec des exemples très précis sur, sur les maladies du, du cycle 2. De... Euh, donc il y a des, quelques algorithmes qui ont été, euh, qui ont été proposés, avec, euh, quand on est en phase aiguë, hein, l'ammoniémie, la, l'homosispéinémie, quand on est dans les situations chroniques, mais ça je ne vais, vais pas reprendre ce qui a été, qui a été présenté tout à l'heure, avec quelques, quelques filtres en fait, qui sont proposés. Récemment, il y a un autre, une échelle qui a été proposée où si on présente tel ou tel symptôme, on a un score plus ou moins élevé et puis ça peut orienter vers une maladie héréditaire du métabolisme. En fait, moi je trouve que le challenge, c'est qu'on va vers des diagnostics de plus en plus précis, avec des pathologies qui sont assez rares et avec des symptômes qui ne sont pas qui n'orientent pas, pas vraiment vers une, une éthiologie ou une autre. Donc, je pense que les développements biologiques sont, vont être salvateurs dans les prochaines années, hein, sur que, comment on peut screener, comment on peut arriver à améliorer la situation. Mais euh, actuellement, le rendement reste très faible avec euh, les outils qu'on a. C'est un vrai challenge. Des fois, c'est l'expérience clinique, des fois, c'est du hasard, des fois, on, on les a par, par d'autres biais. Mais en tout cas, l'approche systématique, à l'heure actuelle, elle, elle, est, euh, elle interroge sur euh, son, son faible rendement. Merci pour votre attention. Merci, merci beaucoup. Euh, donc, euh, on, va, on a bien le temps là de, de démarrer une, une discussion. Euh, donc, n'hésitez pas à demander la parole ou sur le chat, euh, ou sur le chat, euh, poser vos, vos questions. Peut-être que, que, en attendant que, ça vienne, moi j'avais euh, quelques commentaires et puis euh, discussions. n'hésitez pas. à à, à, à, à l'enrichir. Euh, Peut-être sur le, le dernier point des manifestations neuro- et psychiatriques du Wilson, est-ce qu'un un, bête, je ne l'ai pas vu dans vos arts décisionnels, donc ça va aussi pour Rodrice, un, un bête d'osage des transaminases, même si, le, même si le foie est au second plan, l'atteinte hépatique, elle est constante, en tout cas la surcharge enfin, quasi-constante, quelques... est-ce que est ce c'est ces, -ce pas plus facile à faire que la cuprerie euh, et, et... Alors, les, les, le bilan hépatique euh, c'est quelque chose qu'on fait euh, même hors situation de résistance on le fait, euh, on le fait euh, systématiquement dans le bilan d'entrée hein, donc transaminase, dans les a souvent après, euh, après c'est vraiment on essaye de circonscrire certaines situations après de toute façon quand il y a des transaminases qui sont anormales on va aller chercher la, la cause ça hein. c'est de la, la fait, après c'est souvent c'est quelque chose que euh, est pratique mais... Euh, J'avais une, euh, une autre question sur euh, Wilson et chocolat. J'avais parlé du chocolat, moi, chez, chez l'enfant. Euh, euh, le chocolat pour le gamin, alors, euh, les, les aliments riches en cuivre, euh, c'est les abats, les fruits de mer, le champagne, le bourgogne, en pédiatrie, ça, ça, ça, ça, ça va. va. Ça, ça On va. Ça, ça, a, priori, a priori, ça va. Euh, le chocolat, ça par contre, à l'horizon, il y en a un peu moins dans le chocolat blanc, il y a quelques marques de chocolat moins, moins riches. Et du coup, euh, compte tenu de l'efficacité de euh, impressionnante quand même de ces, de ces médicaments qu'elle est la quelle est votre politique en termes de poursuite d'un régime alimentaire, notamment le chocolat voilà. La question se posait, j'ai vu un, une de mes patientes suivie pour une maladie de Wilson avec des parents extrêmement rigides le bilan il est nickel, mmh. euh, la cuprée commence à baisser, le règle s'améliore, il y a une observance qui est parfaite, et ils sont toujours, euh, elles ne boivent pas la cantine, il y a un plan, machin, parce que c'est hors de question de manger du chocolat. Et du coup, euh, le PNDS, il est plus ou moins flou là-dessus, comme, comment vous faites Parce que Tu n'as pas parlé, par exemple, du régime sans non, chocolat. Non. alors c'est vrai que je… Bah, le PNDS est assez flou et ouais, plutôt ouais, ouais. assez… Euh... Ouvert. Euh, permissif ouais. euh, d'une certaine manière, donc c'est vrai que moi je c'est pas un point que j'évoque, mais peut-être à tort systématiquement, donc je ne mets pas de contraintes, euh, Et peu de patients m'en parlent d'ailleurs. Ils pour la diète, ils sont mis sous régime, tes patients ouais, et, et... Ça, la diète, mais... Euh, moi, je leur pose la question, mais euh, en fait, déjà, le climat de confiance sur le service thérapeutique, j'aime bien que les patients soient honnêtes, en fait, et euh, qui me disent euh, si euh, ils suivent leur traitement parfois. Ou, voilà, donc, euh, c'est plutôt une discussion qui est effectivement ouverte. Hein. Euh, J'ai une, euh, une patiente qui est un, un peu en surcharge pondérale à laquelle je pense, qui me dit qu'elle aime bien manger des moules de temps en temps et qu'elle aime bien boire une bière de temps en temps et, que, voilà, et, et qui est fort sympathique par ailleurs. Et, euh, et donc, elle me dit qu'elle voilà, elle a ils sont éduqués quand même, ils ont bien conscience de, son, de la nécessité de faire attention. Donc euh, voilà, après, effectivement, je ne suis pas, ce n'est pas le même rapport qu'en pédiatrie, oui, euh, mais quand on, on leur pose la question spontanément, ils ont tendance à dire qu'ils connaissent et qu'ils euh, font attention. Alors, ce n'est pas tout à fait à une chose, quand tu dis en relais d'un malade oui, voilà. équilibré, etc. C'est ce que tu ah, dis, Caroline, c'est que le travail, vous l'avez fait, les pédiatres l'ont fait avant bon, globalement. Et, euh, et les gens sont effectivement, ils voient ça parfois en disant, est-ce que, ben, moi, je je suis pas très, je suis comme Caroline, il faut que c'est bien qu'il soit dans un échange et un climat de confiance pour, pour, pour parler des, des problèmes d'observance. j'en ai pas l'automatique à l'automatique, je n'ai pas c'était très, ben, voilà, c'est toujours beaucoup plus simple, par ailleurs. Et, mais je pense que c'est plus chez vous que ça se pose, en fait, la question de l'église. Tu pas sur vos régime toi oui, oui, oui. Alors, au moins dans les phases d'induction, hein, ils sont bourrés de cuit de partout. Hein, je veux dire que... Et c'est recommandé. Mais après, je ne sais pas bien quand je, quand je relâche. Alors, il y, y en a qui relâchent sans me demander. De mmh. Mais dans, dans, enfin, dans ces maladies chroniques, hein, enfin, c'est l'enfant dont je vous parle, qui a été euh, pris en charge par une équipe de Poulouse avant de déménager dans le Nord, euh, ils sont com complètement obsessionnels et elle a 8 toutes 10 ont de refus, elle a un euh, bilan nickel et elle est toujours. Euh, bon, crois, alors elle dit qu'elle a au du chocolat, très mais, bien, euh, mais, mais, mais, mais tu vois, ils ont toujours une liste et euh, elle va à la cantine trois fois par semaine alors qu'elle est lycéenne. Enfin, quelquefois, l'impact de, ce, de, ces, de ces, ces trucs, alors les régimes, vous les utilisez beaucoup hein C'est ça, exactement. Et le suivi d'un régime parfois draconien, ça peut induire des de problèmes psychiatriques ou psychologiques. Euh, ouais. C'est pas rien. Donc, je suis tout à fait d'accord. Euh, après, après un, un point important, mais vous l'avez enfin, cité, c'est l'enjeu. Hein, cette d'adulte adulte, hein, j'ai reconnu, parce qu'avant la rupture, avant qu'elle aille à, à Paris dans le centre de référence, on avait essayé de faire ce pour la tenir, donc j'ai bien, bien reconnu. Et alors, il y a l'enjeu de, de la transition, et, et tu en parlais bien, Valérie, dans, dans ton topo. Hein. Euh, c'est une période absolument cruciale. J'ai l'impression, alors, c'est tu puisque des petits effectifs, parce que Nabil Wilson, euh, c'est pas, euh, pas la maladie de Crohn, c'est enfin, des maladies absolument. Euh, absolument. Enfin, c'est dans les rares des rares, hein, quand même. Mm -hmm. oui. Euh, J'ai l'impression que ces problèmes d'échappement, ces problèmes d'observance, alors est-ce que c'est parce que les pathologies psychiatriques qui sont précoces, sous-jacentes, euh, sont absolument cruciales et organiser la transition euh, est un point essentiel. Alors, C'est notre, notre boulot en particulier dans les maladies rares, quelle que soit la maladie rare et dans tous les centres, des, euh, maintenant qu'avec les progrès, on ne meurt plus en période euh, pédiatrique et qu'on atteint l'âge adulte, l'enjeu il est majeur, mais euh, organiser la transition, c'est un, un point qui est crucial. Est-ce que vous avez cette impression Est-ce que tu as l'impression Dans les Wilson, que euh, j'ai essayé de te passer, il y en a beaucoup qui ont, qui ont, qui ont filé, qui ont échappé. Est-ce que. Pas, oui, plus, pas plus que d'autres Si, si, peut-être plus que, que dans d'autres maladies. J'ai cette impression ouais. parce que comme il y a le terrain. Euh, est-ce que, est que les, les patients, alors pour, pour, pour m'adresser à vous, peut-être dans d'autres situations, est-ce que la transition de l'adolescence vers l'âge adulte, quand il y a une pathologie psychiatrique, surajoutée au truc du comportement, ou l'impulsivité, euh, c'est un facteur euh, surajouté d'échec potentiel vous avez cette... non, non, pas forcément. Non, pas ça plus... dépend beaucoup de, des troubles psychiatriques dont on parle, mais non pas forcément. Et puis… Euh... Et puis, en général, quand c'est des pathologies psychiatriques qui commencent tôt, c'est des pathologies un peu plus graves. Hein, donc, euh, mais en tout cas, ça dépend des de, de quatre mots par exemple. exemple. Est-ce est qu'on a des, des questions, Karine, euh, hein, à part euh, celles où vous avez déjà répondu veux... On peut peut-être faire intervenir M. Beauval M. Beauval. Qui ouais. a son micro d'ouvert hein, ah, Super. Est-ce que vous, avez, vous entendez, M. boval Est-ce que vous pouvez... Nous parler, nous dire quand est-ce qu'on pourra bénéficier du, du REC à Lille, hein, du, du cuivre libre. Bonjour, je ne sais pas si on Oui. Bonjour à tous et merci beaucoup pour, ces, pour cette présentation. Alors, le, le cuivre échangeable, hein, c'est un marqueur qu'on aurait aimé vous, vous, vous permettre de l'utiliser beaucoup plus tôt. Hein. C'est quelque chose qu'on qu qu a en tête depuis pas mal de temps. Donc, malheureusement, comme on en a déjà discuté, on. On est soumis à pas mal de contraintes aussi bien euh, sur le personnel technique que sur le, la technologie, donc on a un appareil qui est aujourd'hui saturé. La bonne nouvelle, c'est qu'on va en recevoir un second courant de cette année. Alors encore une fois, on n'est toujours pas euh, informé sur la date de livraison, on est toujours en période de commande, mais on aura ce deuxième appareil qui très probablement nous donnera beaucoup plus de de possibilités de développement et euh, je suis allé personnellement à riboisière discuter avec euh, le, do le docteur Poupon et le docteur Ossédic de ce dosage particulier. Et euh, voilà, donc en tout cas, le, les démarches sont entamées. Malheureusement, encore une fois, je ne peux pas vous donner de date, mais euh, on, on y travaille vraiment et euh, euh, je, je ne veux pas être trop optimiste vu qu'en fait, ce, ce deuxième appareil, on en parlait déjà depuis fin de l'année dernière, fin 2021, donc euh, en tout cas dès que dès que le dosage sera disponible on fera une communication dessus on vous en informera et puis euh, l'idée c'est de, de, de garder un dialogue clinico biologique sur ce, ce genre de, de, de niche et de, et de biomarqueurs qui sont très très intéressants ouais. ce qui, enfin, moi qui ai vécu le, enfin, avec, avec du recul la le suivi d'un patient, quand on peut combiner le, la culprurie des 24 heures et le cuivre libre, est, est vachement facilité. Euh, est-ce qu'il est observant, pas observant Est-ce qu que, est que sa culprurie baisse parce que je vais vider ses stocks en cuivre et qu'il que je lève le pied sur le calateur, ou que je le switch en zinc ou en triantine Ou est-ce que c'est parce qu'il me dit qu'il prend son traitement mais qu'il ne prend pas Bon, REC, il, il, il dit euh, oui, non, hein, c'est assez, assez net. Dans le diagnostic, ça, ça nous a aidé aussi, hein, parce qu'on a les belles formes la typique, mais on a aussi des trucs un peu, euh, un peu, un peu foireux. Euh, je peux peut-être expliquer ça, parce que c'est euh, euh, est, est, est une observation dont je, je me souviendrai longtemps, parce que... Vous avez un malade qui a une pathologie psychiatrique une neurologique atypique, jusqu'où vous allez pour aller mmh. trouver une, une pathologie Cette jeune fille qui avait euh, une maman médecin, et, et qui avait été externe dans le service, et dont on connaissait l'anxiété naturelle, était une adolescente à problème avec euh, un petit peu de dépression, elle était suivie en CMP, pour, euh, voilà. et voilà qu'elle présente une litiase vésiculaire, et donc elle passe aux urgences, aux vésiculaires, aux psychiatriques, maladie de Wilson, c'est un bon, bon réflexe. Et se trouve que euh, tout était intermédiaire, euh, la séroclation passe à l'oreille, avec un dessus, le REC, on ne sait pas dans les zones grises, pas d'un ouvert, ça serait trop beau, une IRM cérébrale normale, une évaluation neuro normale, et puis la mutation, on trouve un gène, on trouve une mutation, mais on, on trouve rien, on le renvoie, on fait un GS, un machin, un exo, un truc, tout, toujours rien. Tout ça a duré, euh, les parents euh, poussaient pour qu'on la traite par, euh, par des calateurs. J'ai même fait, euh, tu n'en as pas parlé, mais un, un test au trou vol, tu, tu leur fous une dose de -vol et tu vois si la de et puis le test au tronovol foireux, terminé. Hein. Et euh, centre de référence, Lyon, Paris, machin, un truc. Euh, l'anxiété a été massive, voilà, et on a fini par conclure, hein, ça fait une histoire qui a duré sur des années, qu'elle était purement, elle était hétérozygote, oui. euh, aucun symptôme, il oui. a été répétée, euh, elle va mieux, oui. mais on a, on a mis un bazar dans cette oui. famille, hein. oui. on a auto-entretenu, alors elle l'image, elle euh, un oui. médecin traitant, c'est mon mail, tout ça, ça a été une, et je me dis, on n'aurait dû rien faire, enfin bon, mais, oui. sûr, on n'aurait oui. oui. on n'aurait dû rien faire, mais ce que, ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours entre, surtout pour la maladie de Wilson oui. qui est une maladie exceptionnelle, les chances que vous avez avec vos screening vont tomber oui. un jour. Oui. Et, mais euh, voilà, faut-il le faire ou pas le faire ah, C'est une bonne question. On te fait une bonne question. Alors là. nous, en neurologie, c'est vrai qu'on doit beaucoup le cuivre. Euh, déjà, sur partie partenariat du sujet jeune, pas cuivre. Euh, et c'est en trouve exceptionnel. J'en je ai diagnostiqué un en 20 ans, sur euh, un tremblement en battement des doigts, qui était euh, jugé anormal en enregistrement des mouvements normaux Et il y avait un petit anneau, mais vraiment pas diagnostiqué par moi, vu par le, les ophtalmos Et euh, c'était une forme euh, de lucent tardive, c'est quelqu'un qui avait entre 30 et 40 ans. Ouais. Mais euh, c'est effectivement... Je ne sais pas, hein. enfin, je veux dire, dans, dans ta spécialité dans les maladies métaboliques, c'est pareil, tu as un symptôme qui intrigue, un une association de symptômes qui intrigue. Et jusqu'où on va Jusqu'où ouais. on va euh, toi, parce, que, parce, que, parce que, voilà, on n'a pas que la maladie de Wilson, effectivement, euh, parfois, on a, ça prend des années pour euh, faire le diagnostic. Mm -hmm. Moi, des principes, j'explique je, et je, je dis en plus tonalité, on en envers les pandémies le euh, comment et pourquoi, etc. Qu'est-ce qu'on cherche, sans entrer trop dans les détails. Quand on ne trouve pas, et quand on sent quand même quelque chose il y a quelque chose, on continue à les suivre. Quand même, hein. Et les familles, ça rassure les familles. Et nous, bah, comme tous les jours, il euh, y a des nouvelles pathologies qui se rajoutent en euh, apprend tous les jours. Là, je viens de faire, on vient de faire une euh, je le dis à je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est une petite espace qui est fondé à elle, puis une petite crevette que j'ai eue en néonatal qui finalement a pu se développer, elle est retardée, elle est souriante, mais elle est quand même... C'est une mutation d'ongles géniaire, bon, bref, ce que je veux dire simplement, c'est que on ne peut pas tout savoir. Mais de toute <rire> façon, les, les connaissances, les connaissances c est, c est, ça évolue. Ouais. Et donc, moi, mon, ma, ma, ma politique, c'est voilà. C'est vrai que pour l'instant, enfin, on ne sait pas. Mais je continue quand même à les suivre. Et ça l'amène dans une certaine sécurité, rassurance. Ça n'a pas ça... des effets délétère Le fait de d'avoir un peu une épée de Damoclès en disant okay, on continue quand même, on continue quand même. Vous avez ouais, déjà dit oui, Non, ça a l'air assez. Je n'ai mmh. jamais, jamais... Au contraire, mmh. j'essaie je, mmh. je, de diminuer l'anxiété en faisant des pommes aussi de la pathologie à la clinique. J'essaie quand même de les de la mettre en sécurité. Rien sûr. Je pense que la euh, l'attitude clinique, quelquefois d'arrêter les explorations et de proposer une surveillance tranquille, alors quest mm -hmm. ce qu'on appelle une surveillance tranquille mm -hmm. euh, et quelquefois euh, enfin, est préférable moi j'adhère assez à ça et mm -hmm. j'ai mon, mon plus beau diagnostic c'est euh, un enfant que je suis depuis la naissance et qu'un hasard sévère, on avait demandé la vie à la planète et au moment de la transition je dis tiens je n'avais jamais fait euh, la puce des maladies inflammatoires précoces et tant qu'il y avait une, une maladie qui avait été diagnostiquée deux ans avant, vous dans, voilà, et Je l'ai suivi 18 ans mmh. euh, et mmh. j'ai fait mmh. le diagnostic parce que je me suis dit, je veux faire propre avant de l'envoyer aux collègues d'adultes pour que mmh. le dossier mmh. ait, Tiens, Je n'ai jamais fait la, la nouvelle technologie qui était sortie. Bing, mmh. voilà. c'est ça, tu vois. Et, et, et donc, cette alors après, il faut en effet avoir une, une, une adhésion de la femme, c'est vraiment un problème. Mais vous êtes allé jusque-là parce que vous aviez la sortie du ah, chose. Ouais, lui, il c'est aussi le sens clinique mais un moment qui euh, mais c est, c est dit, oui, c est c est du... il y a quelque chose. On voilà. sent qu'il y a quelque chose, mais on n'est pas capable de le mettre là-dessus. Ouais, ouais, ouais, ouais. mais... Et parfois, ça, prend désolé. Il ouais, ouais. ouais. ouais. y, y a un point, c'était le délai diagnostique hein, que tu as cité, euh, Driss, mais euh, Valérie a montré une diapo que je trouve intéressante. Le délai moyen de faire la diagnostic de Wilson, c'est 14 mois si une manifestation hépatique. et C'est 44 mois, trois fois plus long si c'est neurologique. Pourquoi hein Absolument. C'est le problème du diagnostic des maladies Oui, des... non, non, mais... Des <rire> maladies Le Docteur répond. Je sais pas ce qu'on est Il <rire> <Ouais, rire> <c 'est incroyable. rire> euh, y a beaucoup... Alors le retard au diagnostic pour les maladies rares en neurologie, c'est euh, le Un grand, grand euh, problème. Euh, 44 mois, ça fait... Euh... 3 ans. Presque 4 ans. Donc, euh, oui, bah, sur les maladies rares, euh, on a euh, des retards diagnostiques qui sont de 2 à 3 ans, donc des formes euh, un peu atypiques ou des, euh, des syndromes comme euh, l'atrophie multisystème, des, des choses comme ça. En, en neurologie, malheureusement, on constate souvent euh, un retard, une errance euh, diagnostique. La, la, la, la raison, enfin, moi, je, je vois deux raisons possibles. Mais... Euh, le premier, c'est Christine, sont tellement atypiques, tellement trucs, et que la maladie rare là-dedans étant, fixée en neurologie. étant est tellement, euh, voilà, vous verrez un jour un Wilson sur des milliers de schizophrénies, voilà. Que voilà. La, la deuxième, c'est une question culture entre guillemets. Enfin, je veux dire, euh, euh, on n'est pas tôt. Enfin, euh, voilà, les transa élevé qu'on comprend pas, c'est un Wilson. Enfin, je veux dire, c'est un truc mmh. qui est même si, tu vois, euh, euh, en, enfin. En pédiatrie, si on a un, un malade qui a deux symptômes inhabituels, c'est une maladie métabolique. Des, non, mais c'est des trucs, quoi. Alors que la culture, euh, dans la culture, euh, j'imagine, les AVC, les démences, enfin, je veux dire, dans, dans le nombre des pathologies. Euh, alors, et, et, et aussi, euh, c'est quelque chose qu'on apprend avec la culture des maladies rares. Et par l'initiative des maladies rares, est partie majoritairement de la pédiatrie. Oui. Euh, peu à peu... Euh, avec l'amélioration des pratiques, des connaissances, des traitements, enfin, on se rend compte qu'il y a une acculturation aussi euh, qui est encore en cours dans certains domaines. Enfin, euh, et que, je, je ne sais pas, euh, euh, est-ce qu'un neurologue de ville, bah, enfin, je, je, je, c'est vraiment une question. Est-ce que, est qu'il va y penser Oui, ça fait aussi partie. De... Et un psychiatre en, en ville, je ne pense pas que ça soit dans enfin, tellement euh, enfin, la, la situation de dépression, c'est légion, hein, c'est-à-dire ouais, qu'on ça toute la journée. Donc Je ne pense pas, c'est après, quand il y a des résistances au traitement, voilà. que là, on va, on va pousser le bilan, plus euh, d'un point de vue extraigné. Oui, c'est effectivement quelque chose qui prend du temps. Donc, donc Il y a plus de 10 ans, on avait un avec le euh, professeur de Bosse, David de boss, des consultations non métaboliques adultes. On fait encore toujours et on en trouve. Donc, euh, ça commence à, on commence à faire des diagnostics. Euh, c'est pareil, on fait des consultations médiatiques euh, pédiatriques. Euh, voilà, Avant, c'était avec M. Puisse, maintenant c'est avec les Mouez. Et, et, et ça marche, on les en le Je me souviens de vieux papiers où ils étaient allés dans des centres pour enfants avec polyhandicap ils avaient fait un screening métabolique puis il y en avait 10%. Euh, ouais. Voilà, qui était là parce qu'il y a, voilà, ça peut être anténatal, oui, génétique, malformatif, oui. euh, accidentel, euh, etc. Et je, enfin, je me souviens de ces papiers-là où on avait tous les enfants d'un centre pour handicapés handicapé prof, on les avait fait euh, une homogémique, une glycémie, un enfin, oui, screening, et puis, on n'avait alors, pas de de 200 mais, et mais plus... je pense qu'il y, qu y a aussi, voilà, il y a, il y a une culture que, enfin, de façon très modeste, La, le dialogue entre les spécialités, euh, d'enfants, d'adultes, euh, psychiatriques, neuro-gastro, enfin, là, là c'est la thématique ce soir, mais ce sont des choses qui, finalement, on, on y gagne. Enfin, moi, j'ai bien vu, quand on... Là, le, le centre de compétences de, mal de maladie de Wilson, au départ, quand, à, quand ça s'est créé, ces maladies rares, on avait... Moi, je suis malade, je ne savais même pas euh, si que tu suivais, je ne savais pas qui suivait chez les adultes, je ne savais même pas si on avait... Parce que tu envoyais voyais trois, quatre ici trois, quatre là Et le fait de nous obliger, de nous inciter à nous mettre ensemble, ben, on... Vois, il y a, il y a des, voilà, des passerelles. On fait mieux d'ailleurs la transition de ces patients. Ça se passe de façon naturelle quand on se connaît. C'est beaucoup plus compliqué quand on n'est pas dans le même site. Donc je pense qu'il y, qu y a encore quelque chose et que peut-être ce, ce délai de 44 mois, il pourra petit à petit. Ça, à, la, à la plus fois plus. le délai, la, sensi, la sensibilité au, au dépistage et à la fois l'accès à des traitements plus invasifs. Oui, on a oui. vécu ensemble des greffes, euh, le jeune garçon qui a un bon résultat. Euh, une autre patiente qui a été greffée pour cause hépatique et, et qui a eu aussi un, une amélioration et ça c'est important enfin, ça c'est des belles victoires même -hmm. si parfois c'est des victoires transitoires euh, mm -hmm. c'est agréable de voir euh, aussi des patients à, à... ok je pense qu'on est à peu près à, à, à l'heure, est-ce que euh, les uns les autres vous avez un mot de, de, de synthèse ou de conclusion qu'on pourrait dire là-dessus hein je pense qu'on a quand même abordé cette l'intérêt de cet aspect transdisciplinaire. Je, je, je trouvais intéressant, hein, c'était votre idée, hein, euh, et puis c'était en, en, en se réunissant avec, euh, avec Valérie et Caroline, comme c'était bien, euh, un regard croisé. Et Je trouve que ces regards croisés-là euh, sont riches. Alors, maladie Wilson, c'est l'archétype, la, puisqu'elle a ces deux polarités pathologiques et neurologiques, mais euh, c'est encore plus divers dans toutes les autres euh, maladies à l'intérieur du métabolisme. Et puis, je, je trouve que ces regards croisés, ces manières de voir sont enfin, sont très riches, en tout cas. Voilà, donc je voulais vous remercier toutes et tous d'avoir fait des topos si clairs, ainsi didactiques, parfaitement dans les temps, et puis cette, cette belle discussion tous ensemble. Voilà, je pense qu'on est le poil dans les temps, Marie-Laurent, 18h20. Donc, on va vous souhaiter à tous une bonne soirée, espérant que ce webinaire ait répondu à quelques-unes de vos questions. Qu'est-ce qu'il faut dire Merci de votre participation. Vous pouvez contacter Prémara, Bien entendu, un peu de pub. N'hésitez pas pour tout, tout contact, toute information sur votre maladie rare, sur une maladie rare, sur les ressources, bibliographiques, les réseaux qui existent, les centres de compétences, de référence. Le système est riche mais complexe. Et donc, Pémara peut vous aider à vous dépatouiller. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci.